Qu'est-ce que l'amour L'amour est une rose, chaque pétale une illusion, chaque épine une réalité. C'est une fleur douce et timide que son parfum nous fait découvrir. Reine des fleurs, elle représente les sentiments à la fois fragiles et sensibles. Et c'est mon cœur qui le dit avant moi. Elles sont l'amour.